Bonjour, je m'appelle Étienne euh, Mémin, je suis directeur de recherche euh, à l'INRIA et je m'intéresse à des représentations stochastiques d'écoulements géophysiques grande échelle donc euh, écoulements géophysiques hein, euh, euh, tels que l'océan ou l'atmosphère. Alors dans la mesure où ces écoulements mettent en jeu euh, des, une gamme d'échelles qui va de la dizaine de milliers de kilomètres jusqu'au jusqu centimètre voire le millimètre euh, ils sont impossibles en fait à, à l'heure actuelle euh, à simuler euh, et donc ça nécessite en fait le fait de bâtir le, des euh, représentations grande échelle où l'action des petites échelles va être euh, modélisée euh, dans euh, ces dynamiques. D'autre part l'avènement et le besoin en fait, de simulations ensemblistes où on va chercher en fait à quantifier les erreurs de modèle et leur évolution au cours du temps euh, pousse à définir en fait, ce type de représentation. A titre d'exemple, euh, nous avons appliqué euh, ce type de modèle euh, à, euh, au système de Lorenz. Alors dans le cas déterministe, le système de Lorentz, il est dérivé euh, rigoureusement à partir en fait, d'une convection 2D de euh, rayleigh et Bénard avec une hypothèse de euh, faible euh, compressibilité, on opère euh, une projection donc sur les premiers modes de Fourier, un mode pour la vitesse, deux modes pour la température, et on obtient le système en noir, euh, en couleur noire là, qui est le, le, le système déterministe avec x pour la vitesse et y et z qui représentent la température. Dans le cas de stochastique, on a deux euh, euh, comment dire deux types de termes additionnels qui se rajoutent, des termes de diffusion en rouge et des termes euh, de bruit euh, en bleu. Les termes de bruit sont des termes adjectifs, ils sont antisymétriques par rapport à Y et Z. Le système noir plus rouge peut être vu comme un système euh, grande échelle classique, euh, purement dissipatif, tandis que euh, le système stochastique lui va être représenté par les variables euh, noir, rouge et bleu. Et on peut regarder des simulations, donc, euh, soit à fort bruit en haut, soit à faible bruit, donc de trajectoires euh, à, à partir de conditions initiales. Euh, à, à gauche, le système déterministe, au milieu, le système diffusif, et à droite, euh, le système stochastique. Le système, euh, on voit tout de suite que le système diffusif, lui, se piège euh, quasi immédiatement euh, dans les bassins d'attraction euh, des points d'équilibre, tandis que le système stochastique, lui, euh, permet euh, de visiter de façon beaucoup plus rapide euh, l'attracteur de Lorenz. Les couleurs traduisent en fait, les temps de premier passage sur l'attracteur. C'est toujours vrai dans une moindre mesure pour des bruits faibles. On peut comparer ce système à un système ad hoc de la littérature qui consiste en fait, à rajouter, cette fois-ci, uniquement un bruit qui va être symétrique, hein, en YZ, euh, et qui n'est plus une advection. Et là, donc, quand on regarde les PDF à gauche de la solution euh, en X, donc on voit euh, que le, ce système euh, ad hoc euh, euh, a du mal à représenter le, le, la PDF noire du système déterministe. Le système euh, euh, diffusif, lui, a deux grands pics, Autour des points d'équilibre, et le rouge, qui est le système stochastique, approche beaucoup mieux euh, le système déterministe. Et ça, ça reste vrai également à bruit faible. À bruit faible, le système ad hoc a toujours un peu de mal à représenter euh, le, système euh, le système déterministe. Donc voilà, donc on est euh, là dans, euh, comment dire, dans un exemple où on voit qu'en fait, une. Qu une un ajout ad hoc de bruit sur un système déterministe euh, est a priori une mauvaise idée et change euh, les propriétés en fait, de euh, l'attracteur euh, qu'on essaye euh, de viser. Donc, ce type de modélisation a été euh, euh, simulé sur euh, euh, énormément d'exemples, a donné en fait, de, de très bons résultats. Donc, il nous reste à euh, faire une analyse mathématique plus profonde de ce type de, de, de modèle. Euh, et à bâtir des systèmes de couplage modé, mo, euh, données pardon, pour euh, ce système. Donc ce sera l'objet euh, de travaux là, qui vont démarrer dans le cadre d'une collaboration euh, avec IFREMER et Imperial College euh, les six prochaines années. Merci. Merci.